Bonjour à toutes, c'est Nathalie Krebs, formatrice internationale dans le domaine de la beauté, la prothésie angulaire, le maquillage et l'extension de cils. Aujourd'hui, je vous parle de mon bébé. Alors oui, si vous, vous demandez ce que c'est, c'est tous les bébés perdent des cheveux au bout d'un moment, quand, quand ils sont allongés. Donc voilà, là, elle se frotte très très fort la tête, surtout quand elle veut dormir. Euh, donc du coup, ben voilà, il n'y a plus de cheveux. <rire> Mais c'est pas trop grave. Hein. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la couleur des yeux de bébé donc je l'ai pris un peu sur moi parce que l'on avait un petit peu marre d'être à côté de moi je crois qu'elle a bientôt de nouveau faim <rire> Et donc euh, du coup aujourd'hui euh, comme dit je vais vous parler de la couleur des yeux de bébé Alors tous les bébés en principe naissent avec les yeux bleus mais c'est pas tout à fait vrai C'est ce qu'on on a tout entendu mais en fait euh, ce qui est vrai c'est que c'est surtout les bébés européens, les bébés euh, voilà, des pays du nord euh, il faut savoir que les, que les bébés des pays euh, donc plus du sud euh, donc d'Afrique euh, mais aussi tous les bébés asiatiques ont en principe plutôt les yeux noirs à la naissance donc très très très foncés alors je vais juste la laiter comme ça elle sera tranquille pendant qu'on tourne la vidéo si elle veut bien Là voilà, elle est trop intéressée par tout ce qu'il y a sur mon bureau ce sera pour un peu plus tard donc euh, une femme doit toujours savoir faire plusieurs choses en même temps donc euh, voilà les, les bébés européens en général naissent avec les yeux bleu fond très très foncé ardoise bleu gris ardoise et en fait euh, les yeux vont Finalement, soit beaucoup s'éclaircir, soit euh, s'éclaircir un petit peu et puis ensuite assombrir à nouveau pour virer plus vers le marron. Ou alors, euh, voilà, vont rester bleus très très longtemps et finalement virer plus tard. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, un bébé qui a les yeux euh, bleus à la naissance, enfin à la naissance, hein, on s'entend dans les trois dans les premiers mois et qu'il a, qu a toujours les yeux relativement bleus à 3, 4, 5, 6 mois en fait ça ne veut pas dire pour autant que votre bébé aura les yeux, plus les yeux bleus plus tard puisqu'en fait les yeux bleus peuvent changer jusqu'à très très tard jusqu'à plus de 18 mois j'ai même vu jusqu'à 7 ans donc ça c'est vraiment dans les cas extrêmes je pense mais... Quand vous, quand vous avez passé déjà la barre des 18 mois, vous pouvez être plus ou moins sûr euh, si votre bébé en fait gardera les yeux bleus ou pas. Alors ce qu'il faut savoir c'est que les yeux qui vont être très très très bleus, bleu turquoise en principe vont le rester. Hein. Un bébé par contre qui a les yeux bleu gris, là en fait la couleur des yeux peut, euh, peut changer et donc du coup euh, peut très bien euh, soit virer au vert, virer au gris ou rester euh, voilà, un bleu gris. Euh, un petit peu voilà dans, dans ces tons là donc ça va vraiment euh, dépendre des bébés, moi ce que j'ai remarqué c'est que euh, sur ma grande fille qui a 7 ans maintenant, la couleur a commencé un tout petit peu à se modifier alors proche euh, de, de la pupille donc de la partie noire de l'œil euh, ça a commencé voilà euh, à euh, tourner un tout petit peu aux noisettes très très très clair dans un premier temps et quand c'est le cas si vers 3 mois euh, voilà le, le centre commence à à, à virer un tout petit peu vers le vert noisette ou vers un, un gris un petit peu plus chaud euh, un gris taupe comme ça en fait euh, vous pouvez vous imaginer que votre bébé va avoir la, les, la couleur des yeux qui va changer, euh, très rarement ça va s'arrêter là, en général cette pigmentation va en fait prendre tout l'œil. alors pourquoi les, tous les bébés en principe encore une fois hein, je vous parle vraiment des bébés euh, euh, européen, mais euh, si vous êtes de type euh, asiatique euh, ou euh, africain ou voilà, euh, en fait, euh, vous avez plus de mélanine, en fait, euh, voilà, et euh, bah, surtout pour, euh, pour les pays du sud, et donc du coup, ben les bébés ont déjà beaucoup de pigmentation dans le fond de l'œil. Euh, pour les pays plus du nord, euh, et voilà, plus on va vers le nord, plus les yeux vont être bleus très clairs, parce qu'en fait euh, les, les personnes ont évolué de cette manière là puisqu'il y avait moins de lumière donc on avait besoin, les yeux avaient besoin de moins se protéger et donc du coup ils sont restés bleus plus clairs euh, et la peau pareil hein, est plus claire aussi que, dans, plus on va vers le sud voilà, plus la peau va être foncée et c'est normal puisque le soleil est plus agressif alors plus on va vers, vers le sud je m'entends hein, euh, voilà, au niveau de l'équateur hein. donc je vais euh, elle, elle s'énerve un petit peu mais elle, bon, elle veut faire des bulles. <rire> non pourquoi pas alors euh, ce que euh, j'ai remarqué sur ma deuxième fille qui a trois mois et demi maintenant c'est que la couleur est plus ou moins similaire à ma première fille qui elle a carrément viré vert noisette alors elle a les yeux vert noisette mais plus clair que les miens euh voilà, ils sont quand même assez clairs. Ma deuxième fille, par contre, n'a pas du tout les yeux qui ont viré. Euh, ils se sont juste éclaircis depuis la naissance. Et ils sont gris-bleu, mais pas bleu. Voilà, ils, ils seront pas bleus. De toute façon, mon conjoint actuel a, a les yeux gris-bleu. Donc, gris -bleu. donc euh, voilà, ils seront pas bleus. Alors, je vous montre oh, ma petite chupette. <rire> voilà, donc vous pouvez voir la couleur de ses yeux. Voilà, qui n'est pas du tout la même que la mienne on est bien d'accord si elle veut bien regarder moi bon, j'ai la lumière en plein dedans et est... puis elle est trop intéressée par ce qu'il y a autour d'elle <rire> donc voilà, elle a vraiment les yeux qui, euh, qui sont gris bleu. et donc là je ne peux absolument pas prédire euh, s'ils si vont tourner justement euh, au vert euh, ou si euh, finalement ils vont rester gris bleu euh, les pronostics sont plutôt vers le gris bleu puisqu'ils ne bougent pas du tout normalement comme dit l'amorce la, commence à se faire vraiment vers les 3 mois et si les yeux sont censés devenir marron, ils le sont alors je vais juste reprendre cette étude ils le sont euh, vraiment assez rapidement donc euh, vers les je suis désolée hein, je crois je vous fais une petite mise au point nouveau parce que ça ne se fait pas automatiquement donc euh... Voilà, le, la couleur marron arrive quand même beaucoup plus rapidement que les autres. Donc très rapidement, on va voir les yeux qui vont être comme un ciel orageux. Euh, vraiment un, un gris foncé euh, avec un peu de bleu, un peu de vert, un peu de noisette. Voilà. Donc si vous avez cette couleur-là qui apparaît au bout de trois mois, vous pouvez vous dire que les yeux seront soit euh, vert olive très très foncé ou alors... Euh, bah, pourquoi tu la recraches <rire> Ou alors carrément marron. Et donc, euh, du coup, voilà, même s'il si y a encore un petit fond bleu, voilà on, on espère quand même pas trop quand c'est comme ça euh, qu'ils resteront bleus alors bien sûr hein, euh, je n'ai rien du tout contre les yeux euh, marrons qui peuvent être vraiment magnifiques de, de même que les yeux euh, très très noirs ça donne un regard très très profond et très expressif euh, mais voilà il y a beaucoup de parents qui, euh, qui espèrent voilà, avoir une couleur bleue donc c'est pour ça que voilà ne m'en tenez pas rigueur hein. euh, moi voilà j'avais j'ai toute ma famille qui a les yeux bleus sauf moi <rire> Oh là là, ça devient compliqué. Hein. Je reprends la petite sucette. Je suis désolée. Hein. Quand on a un enfant, si vous avez un enfant, si vous regardez cette vidéo, vous me comprendrez. Voilà. Si, euh, si justement votre bébé a toujours les yeux gris vers 6 mois, là vous pouvez vous dire qu'il y a quand même une chance euh, qu'il ou qu'elle les garde. Euh, voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir aussi déterminer si notre bébé va avoir plus ou moins les yeux bleus, verts, gris, noisettes, marron, euh, Voilà, il y a plein de couleurs. Et bien, tout simplement par la génétique, puisque bien, bien sûr, tout se fait par rapport à la génétique. Moi, les trois quarts de ma famille ont les yeux bleus il y avait juste mon pépé qui avait, mon pépé oh. maternel, qui avait des yeux marrons très foncé, il était très typé, les cheveux noirs, les yeux marrons ma mère d'ailleurs a les cheveux très noirs aussi et euh, les yeux, voilà, plus... Euh, et sont noisette marron aussi ma grand-mère avait les yeux bleus euh, à ce qu'il me semble, mes deux grands-parents du côté de mon père, alors j'ai pas, pas connu mon grand-père mais il me semble qu'il avait les yeux bleus aussi, ma grand-mère aussi donc ça faisait déjà 3 sur 4 et euh, ben le marron, bien sûr, va être toujours plus fort que les autres. En principe, on peut avoir des, des surprises, mais en principe, le marron va être dominant et le gène bleu va être récessif, c'est-à-dire qu'il ne s'exprime pas en présence de marron, en principe bien sûr après il faut tenir compte de plein de parallèles par exemple moi j'ai un papa avec les yeux bleu gris une maman avec les yeux noisette marron donc je, je les ai en fait bon je vais vous montrer d'un peu plus près je les ai euh, Voilà. et alors ils vont un peu changer de couleur vous voyez suivant la luminosité ils vont être plus verts. il y a des toutes petites pointes de bleu gris il y a du noisette, il y a du marron et suivant en fait la luminosité ils vont, euh, ils vont changer de couleur un petit peu, donc voilà, ils sont pas tout noisettes, ils sont pas tout marrons, ils sont pas tout verts, il y a un petit peu de gris surtout autour, donc euh, ouais, je remets en arrière et euh, donc du coup bah, je, je porte en fait le bleu et le marron forcément, hop là, ça devient viens de mon corps oh, je vais te faire compliquer on va se mettre au sein un petit peu ouais oh, bah oui c'est ça, oh bah, oui, Et voilà c'est parti <rire> on est tranquille donc en fait euh, les yeux si, vous, si le papa et la maman ont les yeux bleus comme vous comprenez bien c'est deux gènes récessifs deux gènes récessifs ensemble ils ne peuvent faire en principe que du bleu dans des très très très rares cas ça va être du, du vert et encore plus exceptionnellement du marron c'est extrêmement rare un bébé qui a les yeux marrons alors que les deux parents ont les yeux bleus Messieurs, <rire> si vous avez les, les yeux bleus tous les deux et que votre enfant a euh, les yeux très marrons, il faudra quand même vous poser des questions. Par contre, les deux parents, euh, par contre, les deux parents qui ont les yeux marrons euh, et le bébé qui a les yeux bleus, ça peut arriver plus, euh, plus souvent. Puisqu'en fait, euh, on peut avoir un, un grand-parent euh, voilà, plus ou moins éloigné qui a les yeux bleus. Par exemple, euh, mon conjoint, lui, a les yeux euh, bleu, gris clair. Et en fait, sa mère a les yeux plutôt vert noisette et son père euh, plutôt ah, marron. Bah, bah, du coup, voilà, pas de bleu à l'horizon, mais son grand-père, il avait juste un grand-père qui avait les yeux euh, qui avait des yeux vraiment bleu-gris. Euh, bleu et donc il a hérité, euh, finalement il a tout hérité de son grand-père, il est grand mince, avec des très longs doigts, euh, tout fins, et des, des très beaux yeux euh, gris bleus. Donc du coup là on a vraiment euh, euh, voilà on a euh, finalement pour nous deux on a trois bleus pour euh, finalement un noisette. Comment je suis arrivée à ça Tout simplement, puisque lui, vu qu'il a le gène bleu-gris qui s'est exprimé, c'est qu'il a reçu un gène bleu-gris de sa mère et un gène bleu-gris de son père. Donc forcément, lui ne peut que transmettre ce gène bleu-gris. Moi, par contre, vu que j'ai les yeux noisettes, en fait, j'ai eu le gène bleu-gris de mon père et le gène euh, marron de ma mère. Donc, en fait, finalement, on, a, on se retrouve avec trois bleu-gris et un noisette. Et donc, du coup, ce qui fait qu'on a finalement 50% de chance d'avoir des yeux noisettes et 50% de chance d'avoir des yeux bleu gris puisque le, le, le noisette va être quand même euh, dominant par rapport aux autres donc voilà, tout dépend le gène que j'ai transmis donc 50% puisque ça, ça, ça va dépendre de moi si j'ai transmis le gène noisette, ma petite puce aura les yeux noisettes si j'ai transmis le gène, le gène bleu gris que j'ai de mon papa et eh bien, elle aura les yeux bleus, gris, comme vous l'avez compris. Et on va s'arrêter là parce qu'elle en a marre et que c'est mon baromètre. Donc c'est elle qui décide. Et oui. Donc voilà, je vous dis à très, très, très bientôt pour d'autres vidéos. Bye!